Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, donc ça y est, c'est officiel, Cristiano Ronaldo vient d'atterrir en Arabie Saoudite, à Al Nasser, dans le nouveau club, où il va désormais faire trembler les filets aux côtés de Vincent Aboubakar, qui va sans doute, encore une fois, insulter Mohamed Salah, en lui rappelant que Mohamed Salah n'a jamais joué avec un joueur du calibre de Ronaldo ou de Messi. Et là, on va pas se mentir qu'il va marquer encore un point sur ce coup-là. Je ne sais pas ce qu'il a avec Salah, mais bon, bref, on revient sur Ronaldo. Ronaldo, qu'est-ce qu'il vient de nous annoncer, mesdames et messieurs Il vient de nous dire que son film avec l'Occident est terminé. Et là... Mesdames et messieurs, on a pu voir tous les occidentaux amoureux de Cristiano Ronaldo commencer à pleurer. Alors que de l'autre côté à Al Nasser, si tu regardes les commentaires en dessous de la vidéo de présentation de Cristiano Ronaldo, les fans, ils n'y croient même pas. Ils disent non, c'est pas possible. Wallah, c'est Cristiano Ronaldo là. Non, obligé, c'est un faux. Tu vois, carrément, il y, y, y a des complots, des complotistes. Fans du club dal qui commence à faire des, des, des théories de malades. Ils disent que non, là en fait, c'est pas le vrai Ronaldo, c'est un faux Ronaldo qui vient d'une autre planète. Parce que nous savons que Ronaldo, il vient d'une autre planète. On va pas se mentir. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé avec Manchester United et le Real Madrid, très peu de joueurs peuvent réaliser ça. Je me demande même s'il y a un super héros qui peut faire ça. Tu vois, Superman, tu penses que si tu le mets là, avec le Real Madrid, tu penses qu'il peut mettre. Ne serait-ce que la moitié des buts, avec son collant et son S marqué en plein milieu de son torse T'as pas vu comment il est mal habillé Il se fait frapper par, de, par des cailloux verts. Hein Qu'est-ce que tu racontes Ça veut dire que Superman, s'il se trouve devant Wiz Khalifa ou Snoop Dogg, là, ceux qui fument là, là mais laisse tomber ils ont ça directement dans leurs poumons, Donc Superman, éliminé. Batman, lui, il va commencer à venir avec, son, avec Robin, avec Catwoman. Il va faire du grand n'importe quoi. Alors que les Naruto, les Son Goku, laisse tomber. Cristiano Ronaldo, il est au-dessus de tout ça. Niveau footballistique, tu crois qu'il peut rivaliser avec ses bambins C'est des dessins animés. Ils n'existent pas. Cristiano Ronaldo, ce qu'il a fait là Nous, on pensait que ce n'était pas possible. Avant qu'il le fasse. Tu comprends Et là, maintenant, il a fini le, le film... Avec l'Occident, l'Occident lui a craché au visage. Bien comme il faut, il est parti en Italie. Les Italiens, ils l'ont craché au visage. D'abord, au Real Madrid, vous avez... Je, ça, tu vois, je te le dis Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein Bon, maintenant, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi euh, Cristiano Ronaldo ferait que six mois à Al Nasser pour ensuite revenir en Angleterre pour jouer à Newcastle. Et alors, c'est quoi votre problème Hein Vous êtes là, clic, clic, clic, clic, ouais, blablabla, blablabla. Bla, C'est quoi votre problème Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Carrément. Il y a des gens qui sont partis critiquer son enfant et sa femme en disant que maintenant, l'appel à la prière, ça va les réveiller. Mais non, mais attendez, mesdames et messieurs, vous dites n'importe quoi. Son fils, il joue toujours au Real de Madrid. Hein Et vous pensez que quoi Qu'il va habiter dans une maison où l'isolation, ça sera du n'importe quoi. Attendez, on parle de CR7. Hein vous n'avez pas entendu avec qui il est parti là-bas Avec toute une armée Vous croyez quoi là Donc déjà, les Occidentaux, lâchez l'affaire. Hein Ce n'est pas vous qui avez euh, euh, le monopole du football. Il y a du football partout. Hein les joueurs, ils vont où ils veulent. Si demain, là, tous les meilleurs joueurs, ils vont en Asie. <rire> C'est quoi votre délire hein C'est quoi le problème Vous allez commencer à dire quoi hein Voilà. Donc commencez à vous calmer. Hein, parce que nous, on vous voit... Vous critiquez tous les joueurs. Vous les critiquez tous. Quand quand ça va pas, vous les enfoncez. Quand ça va... Et même quand ça va, vous cherchez la petite bête. Attendez, ils vont tous partir, vous allez voir.